Bonjour à toi, cher spectateurs. Sundown de Michel Franco. Eh ben ça m'intriguait parce que c'est Michel Franco. Et Michel Franco, c'est un metteur en scène mexicain dont j'adore particulièrement le style. Où j'ai découvert par pur hasard le metteur en scène suite à un long métrage extraordinaire que je vous invite à découvrir qui s'appelle Despoise de Lucia. Et à partir de ce moment-là, je me suis pris d'amour pour son style et pour son geste et pour sa manière de dépeindre un monde qu'il trouve extrêmement noir, mais il le fait avec un brio, c'est absolument dingue. Le résumé pour faire simple, Neil est en vacances au Mexique avec sa sœur, sa nièce et son neveu. Celle-ci se déroule parfaitement jusqu'à ce qu'Alice, la sœur de Neil, reçoive un coup de fil annonçant la mort d'un de leurs proches. Sundown, c'est pas le genre de film qui va, je pense, réussir à convaincre tout le monde. Pour la simple et bonne raison que Michel Franco a un style qui, comme je l'évoquais avant, est, est très particulier. C'est un style où il va avoir beaucoup de cynisme par rapport à l'humanité. Et, et le long métrage ici présent, dans le genre cynique, on atteint un degré extrêmement élevé. Le film est particulièrement noir. Mais pas forcément dans sa peinture de l'être humain. Surtout dans sa manière de montrer la fatalité d'un homme qui cherche uniquement à passer un bout de chemin. Et littéralement, qu'on ne le fasse pas chier. Et du coup, le film est un espèce de long voyage, quasi mystique, où on se laisse transporter de scène en scène avec un protagoniste qui littéralement ne demande rien au monde. C'est très perturbant. Et je dois avouer que pendant une grande majorité du métrage, j'étais un peu en train de me poser la question, où est-ce que le metteur en scène a envie de m'emmener Et surtout, qu'est-ce qu'il veut me raconter au-delà de simplement me montrer un mec qui n'en a littéralement rien à foutre de tout le monde. Et bien le voyage est assez fascinant, assez enivrant, et laisse beaucoup de matière pour réfléchir à la sortie de la salle. Ce que j'ai trouvé très satisfaisant en fait. Difficile est l'idée même de filmer une forme de néant dramatique. Soit simplement l'idée de mettre en forme le parcours d'un personnage, cherchant pas forcément à traverser de nombreuses étapes de remise en question narrative et tragique, mais cherchant simplement à se trouver une place au sein d'une société, d'un monde ou d'un pays. Michel Franco réussit une nouvelle fois à mettre en forme la dureté des rapports humains au sein d'une famille qu'il divise pour mieux déconstruire et chirurgicalement décortiquer, pour donner lieu à un portrait fascinant autour de la résignation, ou simplement peut-être autour de l'idée de vivre tant qu'il est encore temps et que l'on peut faire tout ce que l'on veut. En termes d'écriture, Michel Franco choisit réellement de, de poser un décor et de jouer avec son personnage. Et je trouve ça assez génial. Parce que, dans beaucoup trop de films aujourd'hui, on va baser l'entièreté de la dramaturgie sur un protagoniste qui va vivre de nombreuses étapes, qui va changer et qui va au fur et à mesure de son avancée dans la dramaturgie se poser des questions et réfléchir finalement sur sa propre condition. Le personnage central de Sundown n'est pas un homme qui est là pour réfléchir sur sa condition ou pour se poser des questions par rapport au parcours qu'il a envie de vivre en tant que personnage de cinéma. C'est littéralement l'antithèse du protagoniste classique qu'on a l'habitude de voir sur un grand écran. On est devant un personnage qui littéralement passe son temps à esquiver tout ce que le destin lui met sur son chemin pour essayer de progresser. Ou en tout cas, si ce n'est progresser, essayer de comprendre le monde qui l'entoure. C'est assez génial, tout autant que c'est très déstabilisant. Parce qu'en tant que spectateur, on n'a pas du tout l'habitude de voir des personnages se comporter de cette manière-là. Et donc du coup, on va être un petit peu révulsé. C'est-à-dire que littéralement, lorsque on a le L'élément déclencheur qui arrive et que d'un seul coup le personnage commande un taxi, demande à aller dans un hôtel, se pose en cet hôtel, va sur la plage, boit une bière, puis une deuxième, puis une troisième, puis finit littéralement à amorphe sur cette même plage. En tant que spectateur, on n'a qu'une seule question en tête. Qu'est-ce que tu fais là mec Pourquoi tu fais ça Et à partir de là, le parcours dramatique qui suit, ouvre toutes les portes possibles et imaginables à la surinterprétation du spectateur et c'est ça qui est magique. La forme, assez surprenante et anecdotique de ce scénario, risque d'en perdre plus d'un, car clairement Franco ne veut pas faire de ce script une longue et poussive réflexion autour de la vie et de la mort, mais plus radicalement sur l'idée d'un lâcher prise total permettant au héros d'avoir une forme beaucoup plus touchante. Si on ressent dans les premières pages un besoin presque obligatoire de se demander constamment ce que va faire ce héros, rapidement, il y a l'idée que l'on ne pourra le comprendre qu'en allant au bout de son voyage, en découvrant les étapes qu'il devra traverser et qui lui permettront ainsi de se révéler à nous, comme un héros plat peut-être, mais loin d'être vide émotionnellement. En termes de mise en scène, le style Michel Franco, c'est un style qui est aussi brutal que finalement extrêmement logique et pragmatique. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà, il change de format. D'habitude, il est très habitué du flat. Ici, il passe au scope. Donc, il a une autre manière de regarder son paysage. Parce qu'avant, ce qu'il fascinait, c'était les actions de ses personnages. Là, ce qui l'intéresse, c'est ce décor. Ce décor anti-paradisiaque. C'est-à-dire qu'au début, il nous filme un superbe hôtel avec des magnifiques piscines, des cocktails, etc. Et d'un seul coup, son objectif, ce n'est plus de filmer ça. C'est de filmer quelque chose de très terre-à-terre, -terre, de très humain, de très simple. De montrer une plage, de montrer des personnages qui sont simplement en train de boire, au cœur d'un décor qui semble quasi surréaliste, mais qui pour autant semble très accroché à la réalité. Et c'est dans cette partie-là que Michel Franco arrive vraiment à se renouveler, parce que sinon, dans sa manière d'aborder le style, dans sa manière de gérer le cadre, dans sa manière de gérer le rythme, que ce soit à travers du montage ou au travers de la longueur des plans, le style change pas vraiment. Michel Franco, c'est un mec qui a toujours aimé poser sa caméra et laisser les actions se dérouler au sein de celle-ci, sans forcément surappuyer en fait des éléments qui vont avoir lieu au sein même de sa mise en scène. Son objectif, c'est de laisser vivre ce qu'il y a dans son cadre. Et quoi de mieux ici que de se servir du décor pour donner encore plus d'ampleur et encore plus de force à tout ce qui doit se passer devant nous. Et cette partie-là, qui peut sembler extrêmement simple, voire même quasiment anecdotique, c'est cette partie-là je trouve qui renforce l'impact qu'a le long-métrage sur nous, qui certes peut donner encore une fois cette sensation de perdition, qui peut amener le spectateur à se poser beaucoup de questions, et pour autant ça reste très cohérent avec ce qu'il cherche à nous montrer, ce qu'il cherche à nous présenter, et ce qu'il cherche à nous faire vivre en tant que spectateur. Le cinéaste mexicain cherche une nouvelle fois, avec une précision folle, à donner lieu à une œuvre perturbante, qui donne à réfléchir sur la condition de l'homme, et sur cette idée souvent complexe à mettre en forme au cœur d'un film, de jouer avec le mystère d'un voyage qui nous semble extrêmement trouble. Franco donne lieu à un drame noir, à une fresque autour de la vie et de la mort terrifiante dans sa plus grande sobriété, pour un moment de septième art qui démontre une fois de plus sa grande maîtrise de composition d'un cadre, qu'il ne dynamise que rarement par le mouvement, mais qu'il rend passionnant par la puissance de l'action qu'il est capable de générer en son sein. En termes de casting, il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent plus que ça. Moi, vraiment, l'actrice que j'ai la plus envie de faire ressortir, c'est Yauzua Larios, qui joue Berenice. Je la trouve exceptionnelle, elle est vraiment lumineuse, elle apporte beaucoup au long-métrage et je la trouve très attachante. Dans les personnages plus tertiaires, j'ai presque envie de dire, il y a Charlotte Gainsbourg, qui est impressionnante, mais qui, je trouve, ne vole jamais la tête d'affiche à son co-acteur. Alors que pourtant, elle est au même niveau sur l'affiche que lui. Euh, on peut citer Henry Goodman, ainsi qu'Albertine Cotting, euh, ainsi que James Tarpey, qui sont plutôt bien eux aussi, mais vraiment dans des rôles tertiaires, presque. Et après, il y a l'acteur principal. Un acteur immense, que moi j'adore, qui me manque, parce que je ne le vois plus assez, mais qui ici est flamboyant. Tim Roth est un acteur qui n'est plus assez présent sur la scène internationale, selon moi, mais qui démontre à chaque prestation la force et la justesse de son jeu, qui ressort parfaitement ici comme l'une des grandes forces du métrage. Au bout du compte, Sundown est un film extrêmement perturbant, si vous ne savez pas ce que vous allez voir. Si vous connaissez le style de Michel Franco, vous allez aimer. Je veux dire, ça lui ressemble exactement, c'est dans la pure continuité de ses précédents métrages. C'est aussi cynique que finalement très logique, aussi intense que finalement palpitant, aussi clairvoyant que très mystérieux. C'est un long métrage qui va jouer avec un côté très labyrinthique, tout en étant très terre à terre et en parlant simplement d'un homme qui cherche à vivre. Et c'est ce qui m'a le plus touché. Et en plus, c'est porté par un team love juste exceptionnel, donc Sundown de Michel Franco. Si vous avez l'occasion de le voir, allez-y. Et si vous voulez une bonne surprise, bah essayez. Peut-être que vous pourriez être surpris. A plus